Caméraman, on est bon Ouais, presque. La perche son, c'est bon Ouais, c'est bon. Toi, c'est bon qui est Parfait. Nickel, on y va. Ok, c'est bon. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à la découverte d'un élevage d'autruche à Pommier-Moulon. Suivez-nous présenter euh, bah, votre métier. Alors, mon métier, donc éleveuse d'autruche, tu sais, ça fait euh, depuis 2015 que j'ai créé mon élevage de toutes pièces. Euh, J'étais pas du tout là-dedans. Reconversion complète, hein, changement de vie complètement. Donc, euh, voilà, une vie un peu, un peu différente. Et puis, euh, créer l'élevage euh, 2015, avec toutes ces belles, ces grandes gigues. Voilà. Donc, j'ai commencé tranquillement, sans trop, et puis euh, après... Oh donc euh, voilà ma stagiaire Bonjour, je m'appelle Sacha, je suis la stagiaire et je vais vous présenter l'élevage d'autruches okay. Tu vois là, il y a des autruches, il y a des mâles et des femelles Le mâle il est souvent plus noir, il a souvent le bec plus rosé T'as vu leurs pattes Ils ont qu'un doigt je sais pas comment ils font pour marcher, hein C'est... ça doit être compliqué Et donc voilà Du coup, euh, je vais chercher là, je vais te montrer tout ça Regarde comment c'est énorme Ah oui Ça résiste à une pression de 150 à 170 kg C'est incroyable C'est-à-dire que tu montes dessus, il se casse pas Faut le percer à la perceuse D'accord. Avec ça, quand tu fais une omelette, as intérêt d'inviter les amis, hein. Tu la manges pas clair. tout seul Comment tu vas, Momo Ça va Oui T'as bien dormi C'est parfait tout ça. Faut que je te raconte Tu sais pas quoi mm -hmm. Ça, c'est des savons d'autruche. Ah, c'est intéressant Ouais Bon, il y a plein de, de parfums. Hein. Moi, je ne saurais pas les reconnaître. Et là, c'est des pâtés. Ah, super Il y a tout. Il y a de la terrine, de la rillette. Je suis pas bouchère ni charcutière, donc je te dirai pas ce que c'est. Il hein. y a des œufs en guise de décoration et des plumes aussi. Et on vend aussi du fromage d'autruche. Du fromage d'autruche Ouais Ah non, non, là il y a erreur. On fait pas du fromage avec de l'autruche. Mais quand est-ce qu'elle s'en va l'autre Qui ça Bah tu sais, euh, la stagiaire qui dit qu'on fait du fromage. Ah, je sais pas, hein, mais vivement qu'elle arrête de nous parler, elle me saoule et elle m'inquiète vraiment là. C'est moi ou elle était complètement euh, tarbée la terre ouais, elle était complètement ah, ouais. jetée, elle est pas nette. C'est d'accord ah, Vraiment. Euh, Mais je vous jure que ce n'était pas prévu à la base, il devrait plus nous prévenir quand même. <rire> bah oui, c'est qu'on ne savait pas. Dans bon. quoi on est tombé <rire>